Bonjour les, les internautes, bienvenue sur le grand maître Marabou, Lokoza. Dans le but d'aider les gens, je suis à votre disposition pour tous vos problèmes. J'ouvre mes portes dans les domaines suivants, la multiplication d'argent en 45 minutes. Par Move Money, MTN Money, Orange Money, Western Union et MoneyGram et RIA. Je fais la multiplication en francs CFA et en dollars et en euros. En francs CFA, si tu as besoin d'argent, si tu as besoin de 100 000 francs, il faut savoir que tu vas prévoir une somme de 10 000 francs. 20 000 francs reçoit 200 000 francs et 30 000 francs reçoit 300 000 francs, etc. En dollars, si tu as besoin de... 1000 dollars, tu, tu vas prévoir une somme de 100 dollars. Si tu as besoin de 2000 dollars, tu vas prévoir une somme de 200 dollars. En euros, si tu as besoin d'une somme de 1000, 1000 euros, tu vas prévoir une somme de 100 euros. Si tu as besoin de 2000 euros, tu vas prévoir une somme de 200 euros, etc. En retour d'affection, je suis dans tous les domaines en retour d'affection et l'avortement et tout. Je suis dans tous les domaines. N'hésitez pas à me contacter sur mon numéro plus de 129 63 74 43 35. Je suis disponible dans tous les domaines. N'hésitez pas à me contacter. Vous aurez la satisfaction dans tous vos problèmes.